Salut! Je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Merci de participer au programme... Depuis près de 30 ans, Kindred s'efforce d'aider l'humanité à élargir ses frontières. Et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considèrent aujourd'hui comme la quatrième meilleure entreprise d'exploration interstellaire. Depuis nos débuts comme fabricant de batteries, de panneaux solaires, les En par le de et on a pour faire avancer l'humanité. Des profondeurs des océans et maintenant parmi les étoiles! Même si je souhaite plus que tout de faire décoller cette navette vers la terre pour que tu puisses retrouver tes proches, si t'en as. Mais je pourrais pas le faire en tant que tu pas une source de carburant fiable sur cette planète. Voici la Si t'en as. Salut, je m'appelle Echo et je suis là pour t'aider et te guider tout au long de ta mission. Mais commençons par le commencement. Connecte-toi à ton ordinateur pour remplir un petit questionnaire. C'est une simple formalité, juste pour s'assurer que tout va bien pour tes santé mentale. mes consiste à évaluer régulièrement ton état mental. Et comme le mal de l'espace a touché quelques-uns... Merci. Je suis vraiment contente de voir que t'aies pas perdu la tête. <rire> Salut, je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Cette mission devient soudainement dix fois plus intéressante et deux fois plus dangereuse. Pour faciliter tes travaux d'exploration, le Javelin est équipé de plusieurs petits drones robotiques capables de scanner le monde qui t'entoure. Tu peux les faire démarrer en ouvrant le panneau extérieur. garde moi ça, t'as trouvé du carbone. Excellent. Je vais être honnête avec toi, je me sens un peu mal. Ils sont tellement cute, pis pleins de jus! Oh. Ils vont maintenant t'indiquer approximativement les endroits où trouver des ressources et te fournir d'autres informations importantes. Le javelin n'est pas mal endommagé. Tu dois scanner sa partie extérieure pour connaître son état réel. Fais ça maintenant. N'oublie pas de scanner régulièrement ce qui t'entoure. La caméra transmettra les données à Kindred qui, en retour, t'enverra des chiffres. Le panneau extérieur a dû se décrocher durant l'atterrissage. Je marque sa position sur ta boussole pour que tu puisses aller le chercher et le scanner. Si tu te perds, tu pourras toujours appuyer sur le bouton rapport pour réafficher son emplacement. Les réservoirs sont intacts, mais vides. Si tu réussis à trouver une source de carburant, tu devrais pouvoir revenir à la maison. Sinon, ben, félicitations. Bienvenue chez toi. Il ne peut se poser à ça du tout. Notre panneau manquant, bon travail. N'oublie pas d'utiliser le rapport pour t'orienter dès que ça devient compliqué de trouver l'objectif sélectionné. Le Javelin est presque intact. Il a juste besoin de réparations mineure au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour. Ah, les cartographes ont trouvé un alliage extraterrestre qu'on pourrait utiliser pour réparer le vaisseau. Attends, il va le marquer. Oh. Je vois une surface fragile dans les environs. Scam! Ces cristaux ont l'air très fragiles. Si t'as envie de te défouler sur quelque chose, c'est le temps. Excellent. T'as déjà assez de carbone pour fabriquer un pistolet plasma nomade. Une arme de base, mais super pratique. L'imprimante 3D du Javelin n'attend que toi. C'est pas chaud. Les oiseaux-globes en ont peut-être pas l'air, mais sont beaucoup trop salés. Ça, ce sont des drogues, mais de bonnes drogues. Thérapeutiques, pas pour faire la fête. Ça, c'est pas des roseaux. les ressources que tu transportes sont automatiquement entreposées à bord. À l'inverse, tout ce que tu déposes au pied du javelin, il restera jusqu'à ce que tu le récupères. Oh. Oh. Tu as une arme, maintenant. L'outil le plus primordial, le tout bon colon. C'est une sorte de grande tour à l'horizon? Et je te demande ça parce que mes systèmes semblent bien fonctionner, mais selon nos premières analyses, il devrait y avoir aucun signe de vie intelligente par ici. Et là, eh ben, je vois complètement le contraire. Je vais tout de suite contacter tes supérieurs. Un instant. Les fruits de cette plante-là sont comestibles et légèrement hallucinogènes, Fag. Vas-y, Molo. Un message urgent de l'abord de notre PDG concernant la tour. Tu peux le consulter dans le module d'habitation. Reviens-moi dès que possible. 向中 sont plus anciens que tout ce qu'on a pu trouver sur cette planète. Je détecte des composés organiques près d'ici qui seront peut-être utiles à nos recherches. Peux-tu les scanner C'est leur et en physique. Tout...